Alors. Ouais, c'est ready chez moi. Ok, on est combien là Alors, quatre qui arrivent. Je vais se laisser encore quelques... Peut-être une ou deux minutes encore. Ouais. ça marche. J'ai vu, euh, il devait ah, y 20. avoir une... Enfin, il y avait une vingtaine d'inscrits au total. Je coupe vos micros par défaut, vous les allumez s'il y a besoin. Après, l'idée, c'est vraiment qu'on fasse une première, une première exploration avec, avec Yann, et puis après qu'il y ait une place pour les questions. Après, si vous avez une question qui vraiment vous brûle les lèvres, on peut toujours regarder. Walou, donc dans quelques minutes, euh, webinaire témoignage, néonomia, le grand saut vers la gouvernance partagée. On attend encore quelques, quelques personnes qui arrivent. Ouais, C'est toi, Benjamin, ce sera toi qui nous lanceras le top. Ouais. Ok. Euh... Ben voilà, je propose qu'on y aille alors. Euh... Si jamais les autres nous rejoindront en cours de route. Ah ben il y a un Timothée, typiquement. Donc je laisse Yvan et David, puisque moi j'ai plus de contrôle sur les arrivées, nouvelles arrivées. Je vous laisse accepter les nouvelles personnes. Alors bienvenue euh, à tous. Bienvenue dans ce premier webinaire de, de témoignages. Donc on a fait toute une série de webinaires sur, sur des thématiques euh, particulières en lien avec la gouvernance partagée la pratique de la gouvernance partagée. Euh, certaines fois sur des outils euh, particuliers comme le jugement majoritaire. Euh, des thématiques qu'on n'a pas forcément l'occasion d'aborder euh, en, en formation, formation standard, disons. Et puis, euh, on avait envie justement ben voilà, de mettre en avant euh, des, des organisations qui ont décidé de faire le pas. Euh, pas de s'arrêter à la formation euh, Gouvernance Partagée, connaître certains outils, mais vraiment de, de, de, de faire le passage euh, vers, vers la Gouvernance Partagée. Euh, donc, pour rappel, ce webinaire est enregistré et euh, en live sur Facebook. Euh, donc sur Facebook, normalement, en live, on voit seulement les personnes qui parlent. Euh, mais voilà, dans le doute, si vous voulez vraiment ne pas apparaître, vous pouvez couper votre vidéo. Et puis, on arrêtera l'enregistrement au moment des échanges vers la fin de, vers la, fin de la présentation. Voilà. Et aujourd'hui, alors, trois personnes aux manettes, au moins trois et demi, je veux dire. Euh, pour ma part, euh... ah oui, ben c'est moi qui le <rire> contrôle. Euh... Ah ben non. Ah eh ben je le fais, c'est pas grave. Ah ça y est, c'est bon, c'est bon. Ouais, ça marche. Euh, <rire> Donc, moi c'est Benjamin, euh, j'ai rejoint l'instant Z il y a un peu plus d'un an et puis à la base je suis coach d'équipe aider les équipes à mieux communiquer ensemble et puis l'apport de gouvernance partagée est passablement important pour pouvoir euh, euh, apporter tout un tas d'outils euh, au niveau de l'organisation, de la répartition de l'autorité au sein des équipes euh, et puis ce soir, je me charge de l'animation donc je vais passer la parole notamment entre Yann qui est notre invité du jour et qui va présenter euh, donc membre de Néonomia euh, coopérative qui a fait justement ce pas vers la gouvernance partagée, qui est notre témoignage du jour. Et puis Yvan qui euh, est le membre de l'Instant Z qui a fait cet accompagnement, qui a accompagné Néonomia Ah, ça y est. Hop, hop, hop. Voilà. Donc je les laisse se présenter eux-mêmes. Yann en deux mots. Euh, à toi la parole oui bonjour à tous euh, et à toutes je suis déjà très content d'être ici merci pour l'invitation des instants Z alors je suis membre fondateur de, de la société coopérative Neonomia et puis euh, je suis membre de son conseil d'administration et président depuis, depuis pratiquement le début euh, je suis de formation scientifique j'ai été chercheur en neurosciences à l'université de Genève et dans d'autres universités avant de me lancer comme indépendant dans une activité de rédacteur scientifique et de journaliste scientifique. Et puis c'est dans ce cadre-là que je travaille aussi à Neonomia, dont j'expliquerai un petit peu plus en détail le fonctionnement juste après. Excellent. Merci Yann. Et puis Yvan Donc moi, je suis aussi un des membres fondateurs, pas de Neonomia, de l'Instant Z. Et puis les activités principales que je fais au sein de l'Instant Z, c'est de la formation, accompagnement à la gouvernance partagée, et puis de temps en temps, un peu de coaching, de thérapeutique, de coaching thérapeutique et de la résolution de conflits avec la médiation. Voilà. Excellent. Et puis donc, c'est Yann qui a accompagné Néonomia. Et puis, je laisse David, autre membre de l'Instant Z, alors peut-être pas présenter, mais au moins de faire coucou et de faire attention peut-être au chat. Et s'il y a des gens qui se manifestent en vidéo et qui veulent poser des questions. Merci. Voilà. Donc, merci. Effectivement, si vous chattez, euh, c'est moi qui vais m'en occuper, de même que sur Facebook. Donc, j'ai un œil qui part à droite et un qui part à gauche. Excellent. Alors, en termes de programme pour ce soir, euh, les premières 50 minutes euh, euh, seront consacrées à des questions que je vais poser en alternance à Yann et à Yvan. Pour décortiquer un petit peu comment s'est passé cette ce passage vers la gouvernance partagée comment ça a été vécu un peu le avant après euh, l'accompagnement euh, et puis ensuite on finira sur un échange libre euh, où là vous aurez libre cours pour poser des questions euh, d'un côté et de l'autre euh, à yann ou à, ou à yvan par rapport à, à cette expérience là euh, juste peut-être les étapes au niveau du témoignage on en a identifié cinq. La première, c'est présenter un peu Néonomia, le contexte. Euh, la deuxième, c'est identifier les problématiques et besoins euh, à la base qui ont poussé à, au passage en gouvernance partagée. Identifier les attentes, euh, voir un petit peu les attentes, quelles étaient les, les attentes des membres de la coopérative par rapport à ce, à ce changement. Euh, quelle a été la méthode utilisée pour faire le changement Et puis finalement, aujourd'hui, qu'en est-il et quels sont un peu les, les prochains pas pour la suite. Voilà, et donc on peut rentrer directement dans le vif du sujet. Et puis je vais passer la parole à, à Yann, peut-être un petit peu pour nous poser le contexte Néonomia, euh, de quel type d'organisation il s'agit. Sachant qu'on. Voilà, qui est Néonomia, un petit peu le cœur de métier, et puis euh, quelle était la situation de Néonomia avant, avant ce passage en gouvernance partagée. Bien, volontiers. Alors, peut-être, j'introduis juste brièvement qu'est-ce qui a mené à la création de Neonomia. Donc, Neonomia, c'est donc une société coopérative d'entrepreneurs salariés. Alors, il faut un petit peu expliquer peut-être ce qu'est l'entrepreneuriat salarié, parce qu'en Suisse, ça n'existe pas. C'est quelque chose qui existe depuis de nombreuses années en France et qui est reconnu. Mais en Suisse, on est un petit peu les premiers après un incubateur qui appartenait à la Chambre de l'économie sociale et solidaire. Je salue Claude Michaud qui est ici, genevoise qui avait créé cet incubateur, qui proposait déjà ce statut. Nous, on en a fait une société coopérative où toute l'idée, c'est d'avoir des personnes qui sont indépendantes, entre guillemets, c'est-à-dire qu'elles sont libres d'entreprendre et qu'elles ont leur propre activité entrepreneuriale et puis donc leur propre client qu'elles vont démarcher elles-mêmes, mais qu'elles se salarient d'une seule et même structure, qui est une société coopérative. Donc, euh, le preneur de risque, c'est la société coopérative Néonomia. Donc, nos salariés sont un peu des salariés euh, différents, c'est-à-dire qu'ils sont responsables de trouver... Euh, leur pitance, leur salaire, et puis euh, Neonomia leur offre un cadre de sécurité administratif, hein, surtout, c'est-à-dire une possibilité à travers le salariat d'avoir des prestations sociales, de pouvoir faire de la mutualisation en termes d'assurance, de se protéger comme il le faut en termes d'assurance perte de gains et, et, et juridique, etc., etc. Euh, toute l'idée derrière, c'était de sécuriser ce statut d'indépendant qui est en Suisse euh, considéré comme précaire, qui était considéré comme précaire par les membres fondateurs, et vraiment d'imaginer euh, un, un nouveau mode de travail qui pourrait permettre cette indépendance cette liberté tout en, en garantissant un petit peu de sécurité et, et à travers le salariat. Et puis, il y a toute une autre euh, un autre aspect qu'on a mis en avant euh, à travers la coopérative, c'était l'envie de créer des synergies entre les gens et que les gens travaillent ensemble parce que aussi le travailleur indépendant en Suisse est souvent isolé. Et ça peut avoir des conséquences pour lui par rapport à ses mandats, c'est-à-dire de perdre des mandats ou de pouvoir prendre que des mandats pour lesquels il a des compétences propres et donc des plus petits mandats. Et là encore, on peut rentrer dans une espèce de précarité. Et le fait de pouvoir être une équipe ou de pouvoir interagir à l'intérieur d'une coopérative et de partir ensemble sur des démarchages ou sur des projets communs. On peut un petit peu renforcer ça. Et puis, euh, ce qui a peut-être d'important aussi à dire pour ce soir, c'est qu'on n'a pas forcément de secteur dans lequel on s'inscrit. On est intersectoriel, c'est-à-dire que Néonomia est ouvert à tout type de profession, hormis celle du bâtiment pour l'instant. Donc, il peut y avoir, je ne sais pas, il y a aujourd'hui des experts en écotourisme, euh, des journalistes scientifiques, des rédacteurs, euh, euh, des traducteurs et, et plein de métiers différents. Et on essaie d'interagir ensemble. Ok. Voilà. <rire> Vous me dites si ouais. je suis trop long, il faut me couper. Hein. Non, non, très bien. Mais du coup, en termes de... Donc, j'entends différents, différents coopérateurs au sein de l'organisation. Voilà, euh, de deux métiers différents, des compétences différentes. Euh, com combien de coopérateurs euh, vous êtes peut-être euh, aujourd'hui au, au moment de... Aujourd'hui, on est 28 coopérateurs entrepreneurs. Ok. Euh, ça fluctue bien sûr. Il y a des entrées, a des sorties de temps en temps. D'accord. Toute l'originalité de la chose, c'est que c'est une société coopérative. Alors, Une société coopérative, la gouvernance, elle est un peu inscrite dans le code des obligations suisses. Hein. Pour être une société coopérative viable, il faut un conseil d'administration qui soit composé au minimum d'un président, d'un secrétaire et d'un comptable, un peu comme dans les associations. Oui. Donc, On va devoir inscrire ces personnes au registre du commerce. Et ça reste une société en tant que telle. Donc, il faut une gouvernance. Hein. Il faut des gens qui gèrent la société et c'est une société qui est aussi des employés classiques. On a un comptable et un administrateur oui. qui s'occupent du back office de tous nos entrepreneurs salariés, mais aussi de du côté administration et de la gestion de, de, de Neonomia. Oui. Et du coup, justement, en termes de gouvernance, donc maintenant, on essaie de se, voilà, de se remettre à l'époque avant de faire ce passage vers la gouvernance partagée. Comment, comment était cette gouvernance? Alors la volonté aussi des membres fondateurs c'était bien sûr de laisser un, un, un pouvoir de décision et une possibilité d'influencer la structure à tous ses membres vu la particularité de néonomia donc d'inscrire finalement cette gouvernance partagée dès le départ dans, dans les statuts même de la coopérative et on a beaucoup okay. théorisé on a beaucoup travaillé sur je dirais l'organigramme et comme, comment on pourrait fonctionner? au sein du conseil d'administration pour pouvoir gouverner euh, le plus possible d'une manière euh, horizontale et que chaque membre de ce conseil d'administration puisse avoir un petit peu le, le même poids sur, sur, le, sur le conseil. D'accord. Donc, vous aviez déjà ce, voilà, ce, ce désir d'être en gouvernance partagée et puis probablement déjà quelques, quelques, voilà, plusieurs processus ou pratiques liées à la gouvernance partagée. Exactement, et des membres qui, qui connaissaient déjà bien euh, la gouvernance partagée en tout cas la théorie qui allait autour ouais. ce, qui, ce qui nous manquait beaucoup, mais peut-être qu'on en parlera après c'était des, des outils et, et comment, comment pratiquer cette gouvernance partagée ouais. Du avait... coup, on y vient justement euh, quels étaient un peu les voilà, problèmes et besoins euh, que vous rencontriez à, à, à cette époque de, de, de, de réflexion, on pourrait se faire accompagner euh, à la gouvernance partagée voilà, Quelle était un peu la situation euh, au niveau des, des difficultés que vous rencontriez Alors, Il y a plusieurs sortes de, de difficultés, mais là, je dirais que la, la première était due au fait que euh, Neonomia, qui est partie avec sept coopérateurs entrepreneurs il y a quatre ans, s'est retrouvée vite à une vingtaine. Et puis, il y avait un petit noyau de, de personnes qui prenaient à charge le, le pilotage et la gouvernance de la, de la coopérative. Et ça devenait de plus en plus prenant et, et lourd, finalement, en fonction de, du volume et du nombre de membres de cette coopérative. Donc, l'idée nous est venue petit à petit pour décharger euh, ces, ces, ces, ces personnes qui s'impliquaient dans la gouvernance, d'inclure tout le monde et tous les coopérateurs et toutes les coopératrices dans le système de gouvernance, et là, on s'est dit, mais comment on peut faire ça Parce que nos réunions sont déjà longues. On était sept au conseil d'administration à temps et c'était déjà très long de faire des réunions. Et on a des problèmes de longueur assez clairement identifiés. On faisait des réunions de quatre heures tous les mois. Il faut vous rendre compte que Néonomia, on ne vient pas tous travailler dans un lieu. Donc, on n'est pas des collègues de travail à se voir tous les jours pendant huit heures. On peut travailler chez nous, dans des espaces coworking, dans les locaux de Néonomia. Donc, euh, on est un peu tous éparpillés à travers la remandie, on va dire, et qu'on se réunit de temps en temps pour prendre des décisions. Donc, on se voit, on se voit peu. Donc, euh, on avait envie de gagner en, en compétences aussi, pour pouvoir intégrer tout le monde. Euh, fluidifier les, les, les mécanismes de prise de décision. C'est vrai qu'on discutait beaucoup. Néonomia est emprunt de, de, de valeurs. On a une grosse charte de valeurs qui est très importante. On s'inscrit dans le développement durable, dans l'économie sociale et solidaire. Donc, ça fait que les l'avis des gens, les positionnements des gens sont, sont toujours, euh, toujours présents et, et, et ça, ça menait à des discussions infinies et, et, et des réunions qui, qui de nouveau tournaient en longueur. Donc là encore, ouais. on a envie de réguler ça. Quoi. Ok. Du coup, ça me donne envie de poser la question à Yvan, euh, qui était sur l'accompagnement par rapport à ces problématiques euh, de début d'accompagnement. Donc j'ai entendu… Euh, donc, de plus en plus de monde, donc on, on pratique déjà un peu la gouvernance partagée, mais voilà, on est de plus en plus nombreux, donc il y a besoin de clarifier, euh, clarifier les pratiques peut-être existantes. Longueur de réunion, euh, question des prises de décision qui n'est pas toujours très claire. Euh, éventuellement, aussi, ce besoin de gagner en compétences, que tout le monde soit au même niveau de compétences pour, pour faire fonctionner la gouvernance partagée. Euh, Yvan, toi, dans les, les différents accompagnements que tu as pu avoir, euh, est-ce que c'est des, des problématiques que voilà, tu retrouves à d'autres endroits ou, ou pas oui. Bah, visiblement, il y avait, je me rappelle d'une un, présentation de Bernard-Marie Chiquet qui parlait d'holacratie de, de et qui, il y a déjà quelques années, présentait en fait un certain nombre de, de dysfonctionnements qu'on trouve dans nos organisations. Donc, il y, a, il y a visiblement un certain nombre de grands classiques Puis pour avoir testé un petit peu ces différents critères qu'il y avait dans holacratie, mais aussi dans d'autres dans, dans approches sur, le, sur les fonctionnements collectifs, on voit qu'il y a quasiment systématiquement des mêmes, des mêmes schémas qui reviennent et notamment tout ce qui est décision, réunion, distribution de la parole, canaliser ceux qui parlent beaucoup, permettre à ceux qui s'expriment peu de s'exprimer. Euh, voilà, ça, ça reste des grands classiques. Donc là, euh, je reviendrai tout à l'heure un petit peu sur un côté d'évaluation de, euh, des problématiques, des, des, pistes de, euh, des pistes de travail pour la formation et l'accompagnement. Mais en tout cas, il y avait les réunions et les décisions qui ressortaient euh, assez clairement. Merci. Euh, hop euh, peut-être juste à ce niveau là ouais non, non allons-y euh, au niveau des attentes des membres euh, donc au sein de la coopérative euh, on, on, on parle souvent donc on entend beaucoup de parler aujourd'hui de, de change management euh, on, a envie, on a envie de, de changement on a on a besoin de changer parce que le monde évolue, parce que notre environnement évolue, il nous faut changer. Euh, on a besoin d'agilité, on a besoin de plus de collaboration, tout ça. Donc, des grands mots, un petit peu, certaines fois, on n'a pas toujours quelque chose de, de concret derrière. Euh, par rapport à ce changement qui... Enfin, oui, vous, c'est peut-être pas un changement radical, puisque, comme tu disais, il y avait peut-être déjà, voilà, une certaine pratique et un certain esprit de, de gouvernance partagée. Mais, euh, mais quand même, ça... ça c'était ce, ce désir d'approfondir d'aller encore un pas plus loin euh, quelles étaient un peu les attentes des membres euh, de la coopérative par rapport à ce changement qui ou voilà cet approfondissement qui, qui se profilait ouais, c'était comme j'ai dit tout à l'heure hein, c'était de monter en compétences certains ont formulé juste euh, l'envie de découvrir la gouvernance partagée c'est pour vous dire que c'est vrai qu'on fonctionnait euh, euh, un petit peu dans ce conseil d'administration sans inclure tout le monde donc euh, c'était la, la volonté aussi de participer aux choses et de découvrir un mode de gouvernance. Oui. Donc, euh, certains ont même carrément formulé l'envie de pouvoir euh, euh, acquérir une compétence propre pour, euh, qui peut être utile euh, non seulement à un mais aussi pour, euh, pour leur réseau de clients ou bien pour, pour d'autres euh, relations externes. Okay. Euh, ce qui a été formulé beaucoup, c'est l'envie d'aller d'aller vers des prises de décision par consentement. Donc, les gens étaient déjà conscients hein, d'un peu cette terminologie et d'aller de, de, vers des élections sans candidat. Ça a été formé ouais. assez, assez clairement par les membres. Euh, plus de dans, la, dans le fonctionnement des organes. Nous, on appelle organes. On, donc on, on avait formé un petit peu des départements, si vous voulez, qu'on appelait organes. L'organe responsable de la communication, celui responsable de l'administration, etc., etc donc le, le gagner en autonomie donc ça c'est les gens du, qui étaient déjà impliqués dans la gouvernance, qui l'ont formé et puis beaucoup ont, ont, ont exprimé l'envie du, du respect et de l'écoute de chacun et de chacune alors c'est vrai qu'à Neonomia on avait mis ça dans notre charte de valeur, hein, respecter les individualités, et c'est vrai que quand il faut gouverner, prendre des décisions quand on est dans le feu de l'action, comment on fait c'est vrai que sur, sur des modes de gouvernance assez classiques on n'écoute pas forcément les gens ça a été formulé ouais. et bien, bien sûr simplifier, fluidifier le travail euh, accélérer les, les réunions de nouveau c'est beaucoup ressorti dans ce que disaient les gens est ce qu'ils qu attendaient de, de cette formation là okay. euh, et puis une meilleure répartition des choses et des tâches et des rôles qui étaient ouais. attendus hein. ça on n'était pas très clair dans, qui fait, dans le qui fait quoi c'était vraiment un peu nuageux <rire> ok ok euh... Un petit écho. Et puis, ah, j'en ai oublié un dernier qui me semble être important quand même, c'est que les, les membres ont formulé d'avoir cette envie de connaître les enjeux et les stratégies, d'être vraiment au cœur de, de, de ce qui se passe, hein, plus qu'avant. Donc, enjeux, stratégie de la coopérative. Exactement. D'accord. Euh, plusieurs choses, une question donc. Euh, J'entends, il y a un, un, ce besoin de clarifier un peu des processus euh, Déjà existant, mais finalement pas vraiment enfin, Tu parlais de consentement, élection sans candidat, c'est des choses que vous pratiquiez déjà Pas du tout. Pas du tout, d'accord. Pas du tout, hein. on était en mode classique où on discute pendant deux heures d'un sujet, puis après, c'est plus trop ce qu'on a décidé, et... <rire> et, et qui décide, et, et comment on vote. Hein. Ok. Euh... Et puis, meilleure répartition aussi en termes de rôle, comment ça se passait je pose ces questions un peu parce que tu, tu disais, voilà on était déjà dans cet état d'esprit de gouvernance partagée. Du coup, j'essaie d'identifier un petit peu dans les processus que vous aviez déjà, que vous assimiliez à la gouvernance partagée. Est-ce que c'était des processus qui étaient, qui étaient clairs ou, ou, ou moins On avait défini des secteurs et des, des organes responsables. Oui, D'accord, ça. Le oui. gros chapitre. Et puis, en fait, il n'y avait qu'une personne dans ces organes, souvent, avec une, où on, on se dédoublait. C'est-à-dire qu'une personne responsable d'un organe avait, était le numéro 2 d'un autre pour que ça coulisse un petit peu. Et puis, euh, et puis, la liste des tâches au sein de ces organes bah, s'accumulait. En fait, c'était plus des rôles de personnes euh, au sein de ce conseil d'administration, alors que maintenant, c'est devenu vraiment euh, euh, des entités avec beaucoup de monde qui travaille et des rôles bien définis en fonction des tâches à faire, et des fonctions. Ok. Et peut-être, ouais, Yvan ouais. Ça, ça, ça me fait penser sur, euh, assez souvent, en fait, quand on est contacté, en tout cas quand je suis contacté par des, par des organisations, il y en a plusieurs qui, qui, qui, qui pensent, justement, qui, qui souhaitent pratiquer une gouvernance partagée, en appelant ça partagée, horizontale, peu importe. Euh, et après, en creusant, en essayant d'aller voir un petit peu concrètement qu'est-ce qui est pratiqué, souvent, est, pas, il y a peu de contenu. Il, y a, il, y a pas, il manque la, toute la partie de, de technicité, de, de, de, de, de toutes les parties structurantes, le, les process, c'est souvent en fait du coup les personnes qui, qui s'accordent d'aller goûter un petit peu à ça, souvent se, se rendent compte qu'il il y a tout un univers qui existe, qui est là, qui était auquel ils n'avaient pas accès en fait. Où, il y avait des idées, des bouts d'intention, mais ça, ça, ça s'arrêtait un peu là. Alors je sais pas si Yann, ça te donne cette impression-là euh, par rapport à Neonomia ou pas. Je sais pas si c'est à ça que tu fais référence, mais nous ce qu'on trouvait, euh, c'était que, bien sûr, on avait une coprésidence au début, et on trouvait que les, les gens à... Attendez, bien qu'on dise on est le plus à l'horizontale possible, chacun a son rôle et prenez cette responsabilité et faites, on vous fait confiance. C'est quelque chose qui ne passait pas, hein. tout devait passer par nous. Les gens n'avaient pas le courage ou n'osaient pas prendre ces rôles et assumer ce qu'ils devaient faire pour la coopérative. Donc, il y avait toujours cette... C'était peut-être dû à, finalement, ce qu'on nous imposait en tant que coopérative d'avoir un conseil d'administration avec un président ou une présidente tout en haut, et qui fait que les gens n'osaient pas prendre ces responsabilités. Le simple fait de le dire ne suffisait pas. C'est là que je te rejoins avec les outils. Nous manquait vraiment cette boîte à outils. Mais comment on fait Mais comment on fait pour que tout le monde joue le jeu, au fait Ils comprennent. Qu'on leur fait confiance et qu'ils ont des on attend d'eux, qui, qui, qui réalisent ce qu'on leur a demandé, qui, qui réalisent leur rôle. Et, et, et du coup, ce que je trouve qui est assez, qui est assez flagrant souvent dans des organisations qui nous contactent, comme, comme avec Neonomia, c'est que l'intention d'aller vers ce mode de, de, ce mode de fonctionnement, elle a l'air sincère euh, de l'ensemble des, des, des membres. Et il manque justement, c'est vraiment juste le côté euh, technicité. Quoi j'ai bien l'impression que, que, que ça aide le fait qu'on qu ait un outil en main Sinon, les gens ils disent ah ça fonctionne comme ça je peux, je peux m'aligner sur sur quelque chose d'écrit ou de concret et du coup j'ose le faire et je le fais donc complètement et du coup peut-être juste avant de passer à comment s'est passé l'accompagnement une dernière question qui me vient c'est par rapport au aux réticences est-ce qu'il y avait des, des membres qui étaient réticents ou qui avaient des doutes par rapport à à cette démarche euh, de dire, ben voilà on va se faire accompagner pour vraiment euh, approfondir cette pratique de la gouvernance partagée Non, y a pas, non je crois que tout le monde était, était, était d'accord de... de, de de gagner en compétences là-dessus. Hein. Tout le monde était bien conscient qu'il y avait une envie générale, mais c'est aussi dû à la particularité de Neonomia et d'avoir ainsi inscrit ça dès le départ dans, la... ouais. dans notre charte. Donc, en voyant ça, les gens qui nous ont rejoints euh, attendaient à une vraie gouvernance partagée, ce qui n'était pas encore forcément complètement en place. Oui, super. Ok. C'est vrai que certaines fois, on rencontre cette problématique, c'est qu'il y en a certains qui sont vraiment convaincus et puis d'autres qui, qui traînent la patte ou qui, qui ont besoin d'être d'être rassuré ou mieux comprendre de quoi il s'agit. En l'occurrence, vous ce n'était pas le cas. Donc, très bien. Euh, donc la, la prochaine partie concerne la méthode de formation. donc Là, je me tourne plus vers Ivan. Quelles étaient un peu les différentes étapes voilà, Une organisation type néonomia la situation, on pratique ou on pense pratiquer déjà la gouvernance partagée, du moins on a cet état d'esprit-là, on a cette volonté-là. Maintenant, on aimerait approfondir nos pratiques, comprendre s'il si, voilà, y a moyen de, de gagner un peu en, en efficience dans ce qu'on utilise. Euh, comment comment s'y prend l'instant Z et comment tu t'es prévenu hein, pour, pour, pour mener cet accompagnement mm -hmm. eh ben, Du coup, je vais reprendre la main sur les slides. Euh, bah, du coup, la, la, la méthode d'accompagnement, elle est, elle est issue de la, de la formation professionnelle euh, je pense qu'il y a des personnes, par, parmi ceux qui sont là, qui, qui ont fait, de la, par exemple, un brevet fédéral de formateur d'adultes des choses comme ça. C'est vraiment, il y a, des, il y a certaines méthodes classiques. Euh, puis après, c'est du, du bon sens, en fait, qui sont mis dans ces méthodos. Euh, premier point, c'est l'évaluation des besoins. Donc, il y, y a systématiquement une rencontre euh, avec une personne, avec plusieurs personnes, voire avec l'équipe au complet. Des fois, c'est en plusieurs étapes pour essayer de comprendre en fait, pourquoi en fait, ils s'intéressent à la gouvernance partagée ou à ce qu'on peut proposer avec l'Instant Z. Et, et le jeu, ça peut être de venir même remettre en question, savoir si en fait, est-ce qu est -ce que c'est pertinent qu'on fasse quoi que ce soit Est-ce qu'ils ont besoin d'une formation Est-ce qu'il y a besoin d'une médiation Est-ce qu'il y a besoin d'autres choses que nous, on ne fait pas du tout euh, Voilà, donc il y a une première exploration par rapport à... Euh, soit aux aspirations de l'équipe, soit aux dysfonctionnements qui sont... Euh, qu'il a au sein de l'équipe. Et puis, euh, deux, deuxième étape, alors ça se fait dans la même, souvent dans la même rencontre, c'est qu'on propose, moi je propose le, les différents aspects de, de, de, de nos propositions d'accompagnement. Euh, typiquement, en fait, on a une proposition d'accompagnement en deux étapes. Euh, une étape où, euh, où l'équipe ne s'engage pas à, à passer en gouvernance partagée, mais juste à explorer à s'autoriser, à les goûter, à jouer, à tester un petit peu différents processus, d'autres logiques. Et puis ça, c'est quelque chose, c'est l'étape qu'on voit qui s'appelle exploration pratique. Quand une équipe a envie d'aller vers ça, en fait, on prend une vingtaine d'heures sur deux jours et demi, trois jours, pour goûter vraiment à toute une palette de manières de faire. Ça permet de capter la philosophie, de comprendre les concepts clés et puis de… Et de, et de pratiquer en même temps on pratique en, en étant dans une situation où il n'y a pas des enjeux on n'est pas encore dans la, dans la réalité du terrain avec, euh, avec des, des choses qui mettent la pression c'est en, encore un endroit où ça se trouve en fait peut-être qu'on n'ira pas plus loin euh, donc quand je présente la, quand, dans la deuxième étape quand je présente la proposition ben c'est entre autres de présenter qu'il y a cette étape qui existe et que ça se trouve s veulent, si l'équipe ça fait sens d'y aller on y va et, et peut-être qu'on s'arrêtera ou pas et si, euh, si l'exploration pratique leur plaît et qu'ils ont envie de, de, de pratiquer euh, concrètement, bah, ils ont la possibilité de pratiquer, en autonome, pratiquer tout seul. Donc, la formation s'arrête là à nouveau. Et assez souvent, en fait, on, nous, ce qu'on suggère, c'est de faire des pratiques encadrées. Euh, C'est-à-dire qu'on vient sur les réunions réelles de, de l'organisation, euh, principalement sur des réunions. Donc, on, on a plusieurs formes de réunions, mais il y en a certaines qu'on appelle réunions opérationnelles et réunions de réorganisation. Et l'accompagnement, il est principalement sur ces réunions-là, qui sont celles qu'on fait le plus souvent en, fait, en gouvernance partagée. Et puis, en général, quand je présente donc à l'étape 2, quand je présente un petit peu ces deux grandes étapes, je précise aussi que, cet axe, que cette manière de faire, c'est un, un espèce de prêt-à-porter. C'est un standard qu'on qu propose comme ça, puis qu'en fait, c'est systématiquement à aménager. Euh, ça se trouve, des fois, c'est des choses qui vont, les pratiques encadrées s'enchaînent vite, peut-être que l'exploration le, pratique, qui normalement est sur deux jours et demi, trois jours, ben peut-être qu'elle va être en une série de soirées, ainsi de suite. Donc euh, après, on, forcément, il y, a des, il, y a, il y a des choses à ajuster avec la réalité de l'organisation. Donc, la plupart du temps, on passe sur une exploration pratique, et puis euh, la plupart du temps, <rire> pour l'instant en tout cas, la plupart des organisations qui ont qu on goûté à, à ça ont voulu aller plus loin. Je dirais qu'aujourd'hui, les... il, quatre... il y a 90% quasiment de... des orgas qui ont fait l'exploration pratique qui sont passés sur le... les pratiques encadrées. En tout cas, c'est mon expérience perso. Donc, on a fait ça on avait pris un petit week-end avec Neonomia, une vingtaine de personnes. Et puis après, on a basculé sur des pratiques encadrées. Donc, il se posait la question en fait, de savoir où on intervient. Parce que Néonomia avait déjà un système avec des, euh, des organes, comme disait Yann. Euh, et en fait, sur l'accompagnement, il s'agit d'intervenir sur euh, un des organes. Alors, lequel Est-ce que c'est celui-ci spécifique Celui-ci Et en, assez souvent, en fait, on intervient au niveau de ce qu'on appelle le cercle d'ancrage, et en l'occurrence, qui s'appelle le euh, comité, le CA, comité d'administration. Ça, Yann oui, notre conseil d'administration. conseil voilà, merci. Euh, donc voilà, et quand on bascule sur les pratiques encadrées, du coup, on, on change autant l'exploration, c'est un petit peu fun, découverte, euh, et, même, et malgré tout, on capitalise quand même, il y a certains éléments qu'on qu prépare et qui peuvent servir pour la, pour la suite. Les, les pratiques encadrées, il y a vraiment une logique de montée en compétences euh, pour toutes les personnes qui participent, donc euh, c'est ce qu'on appelle praticien, praticienne, il y a aussi les personnes qui vont animer toutes les, les prises de décision, les réunions. Donc, ça, c'est des, des personnes à qui on fait un accompagnement supplémentaire, euh, facilitatrice, facilitateur. Et puis, euh, donc, deux objectifs, de, deux niveaux de montée en compétence. Et puis aussi le fait, un objectif de stabiliser le, le design, c'est-à-dire la structure en, en organe chez, chez Neonomia. Et puis sinon, nous, on appelle ça la, la structure en, en cercle et roule. Et puis, euh, voilà, donc ça, c'est quelque chose qui a duré, je crois, neuf mois d'accompagnement, quelque chose comme ça. Euh, et puis, il y a quelques mois, on a fait une, une évaluation de clôture euh, en évaluant plusieurs choses différentes. Donc, entre autres, d'évaluer euh, l'adéquation de l'intervention entre les attentes initiales et puis ce qui s'est passé, est-ce que ça correspondait euh, Ça peut être l'évaluation de la satisfaction, est-ce que c'était agréable et tout ça donc, euh, et ça peut être aussi le côté évaluation des compétences et aussi les pistes pour la suite. Donc, si je reprends sur les slides, donc l'évaluation initiale, j'avais envoyé un questionnaire pour évaluer les besoins. Il y a 10 personnes qui ont répondu. Qui ont répondu il y avait 32 catégories d'endroits où, où soit ça pouvait fonctionner, soit ça pouvait dysfonctionner. Je reviendrai dessus après. Euh, L'exploration pratique, on avait une vingtaine de personnes sur une vingtaine d'heures. Donc, en fait, c'était presque l'ensemble des membres à l'époque. Mmh. C'est ça Ouais, presque. Voilà. Euh, du coup, une, euh, une formation qu'on avait fait en co-animation, parce qu'en fait, on essaye d'avoir, quand on fait ces formations découvertes, euh, on essaye d'avoir un animateur pour une dizaine de personnes maximum, histoire que, ça soit, euh, que chacun puisse pratiquer. Juste, juste par rapport à ça, Yvan ouais. euh... Donc, donc, il y a ces deux phases hein, dont tu parlais. Exploration, c'est le côté formation, finalement. Mm -hmm. et Exploration pratique, c'est le côté formation. Puis, euh, pratique encadrée, qui est le côté vraiment accompagnement euh, dans le coaching des, des, des séances. Euh, donc, juste pour reformuler ou répéter, euh, donc, à peu près 2,5 jours de formation, puis à peu près 9 mois d'accompagnement. De, de, mm -hmm. Pour ce qui est de la formation, il y a, il y a souvent cette question qui se pose, c'est est-ce qu'on a besoin de former tout le monde ou euh, pas ouais. moi je sais que je suggère en général de, de, de, de toucher l'ensemble de l'organisation alors après ça va dépendre de la taille de l'organisation forcément mais je trouve intéressant en fait de sensibiliser euh, pas mal de monde pour vérifier euh, s'ils si, si ont envie d'aller vers ça en fait et, et c'est pas forcément un petit, un petit nombre de personnes qui devraient se positionner pour, pour ça ça va avoir de l'impact sur eux sur aussi, plus largement sur l'organisation euh, voilà Okay. En fait, entre, entre l'étape d'exploration pratique et les pratiques encadrées, euh, moi ce que je suggère, c'est de, de prendre deux, trois semaines, voire un mois, un mois et demi de, de recul pour que le groupe puisse prendre sa décision de savoir s'ils veulent aller vers ce, ce type de pratique-là. Euh, donc, en fait, je, je, je refuse que ça soit, que ça soit décidé avant. Ouais. et du coup, justement, par rapport à ça, Yann euh, quelles ont été les discussions suite à, cette, à ces deux jours et demi de formation Entre vous, euh, pour savoir si vous continuez vers un accompagnement ou pas bon, nous, on a un peu biaisé le système comme d'habitude. <rire> on savait déjà qu'on voulait partir euh, là-dessus, qu'on voulait gagner. Euh. Donc, il n'y a pas eu de mauvaise surprise euh, on, on, ou, euh... on, Il n'y a pas eu de mauvaise surprise. Okay. Euh, tout, nous, notre idée, c'était que tout le monde se forme. Donc euh, on, on a, Je crois qu'il n'y a pas tout le monde qui est venu, donc on était un tout petit peu déçus quand même que tout le monde s'imprègne, euh, capte un petit peu l'essentiel et puis qu'après seulement ce cercle d'ancrage ou notre conseil donc euh, moins de personnes puissent avoir <rire> et, et puissent finalement transmettre dans, dans le reste de la coopérative c'était un petit peu l'idée D'accord. On, on avait déjà pris cette décision euh, à l'avance voter les, les budgets et, et tout ce qu'il faut <rire> ok, <rire> très bien Ça, donc Yvan, je te laisse enchaîner, ouais Effectivement, souvent les budgets sont quand même pré réservés au cas où euh, pour vérifier que ça soit faisable. <rire> euh, donc, après, quand on est parti sur les pratiques encadrées, on n'avait plus les 20 personnes, mais on était plutôt sur une dizaine de personnes. Euh, donc, des personnes qui avaient réellement euh, des fonctions à l'époque au sein du, euh, du conseil d'administration, plus certaines personnes qui avaient été identifiées pendant la formation initiale. Donc, on, en fait, on profite de la formation initiale pour, pour faire une élection sans candidat pour les futurs rôle facilitation euh, et donc ben, pendant l'accompagnement en fait les différents rôles facilitation qui étaient en formation euh, ont eu droit de siège au, au sein du cercle OCA Ces pratiques encadrées c'était environ 36 heures pour la plupart des participants c'est à dire c'était 12, euh, 12 réunions de 3 heures qui sont euh, qui sont encadrées avec de temps en temps des apports pédagogiques en plus et puis, pour les personnes qui ont fait le, le cursus rôle facilitation, il y, avait des, il y avait des séances en plus à côté, des fois, d'animation, de, euh, euh, d'autres réunions ou alors de, de préparation de séances. Voilà. Euh, ça, c'est pour illustrer un petit passage entre le, entre le design qu'il y avait quand on est arrivé. C'est un premier design, comme disait Yann tout à l'heure, avec le CA et des organes donc à l'époque il y avait huit organes huit cercles autour du, du du CA et puis suite à la formation sur la base d'une proposition de, de Yann en fait qui, avait, qui, a, qui, a, bah, qui a capté une, une autre manière de faire et eh ben ça s'est passablement simplifié <rire> Euh, en sachant que c'est quelque chose qui a un impact assez concret, c'est qu'en gouvernance partagée, à chaque fois qu'on crée ce qu'on appelle des cercles, ou là on a des organes, eh ben, chaque cercle se retrouve avec un lot de réunions, euh, des réunions opérationnelles, des réunions de réorganisation, éventuellement des réunions de stratégie ou d'orientation. Euh, donc plein d'organes, je veux dire plein de réunions, donc un, un design un peu sobre, c'est quelque chose qui peut être intéressant pour... Euh, <rire> pour alléger le, le, le temps qu'il faut pour piloter l'organisation. Surtout que là, on parle de combien de personnes encore en, une, une vingtaine, c'est ça de, de membres Alors là, ben, ce que disait Yann tout à l'heure, c'était 28, hein, c'est ça Aujourd'hui Alors aujourd'hui, on est 28. Alors avant que, en 2019, notre, notre conseil d'administration, c'était 7 personnes, donc on se partageait les, les tâches, on se répartissait les choses, c'est pour ça que c'était un peu complexe. Mais en gros, chaque cercle, c'était une personne. Et puis après, avec l'idée d'inclure tout le monde, hein, on, est, on est à, des, à, à quatre, euh, quatre organes autour du cercle d'ancrage, avec dedans euh, théoriquement 28 personnes. Euh, oui. Certaines viennent d'arriver, donc elles ne sont pas encore inclus. Mais, mais on y arrive, donc il y a du monde dans ces petits cercles que vous voyez à droite. Hein, oui. et, euh, et ça fait sens de faire moins de réunions. Hein. Et, et tout bêtement, avant, on ne pouvait pas imaginer se réunir à une personne. Donc, c'était assez incompatible avec, euh, avec les techniques mises en place, qu'on a vite basculé euh, en mode gouvernance partagée. Bien sûr, tout a été décidé comme ça, y compris le changement d'organigramme, euh, en cours des de séances d'accompagnement avec Yvonne. Mais... Et du coup, un des, un des enjeux sur l'accompagnement, c'est que, que nous, on faisait l'accompagnement sur le CA. Euh, mais ce qui veut dire qu'en fait à partir du moment où il y a des réunions dans les différents organes eh ben, il s'agit qu'il y ait des personnes qui, qui s'essayent à le faire en, en autonomie bah, avec plus ou moins de réussite au début et puis j'imagine que voilà, je serais curieux de savoir après aussi d'avoir un, un feedback de, de Yann, je sais qu'il y a des organes où ça tourne bien peut-être que, est-ce que ça tourne bien dans, dans chacun, je ne sais pas mm -hmm. Non, pas encore tout à fait <rire> <rire> Oui, ben. <rire> C'est juste je vois que le temps tourne pour arriver dernier à la dernière thématique. Ça marche du coup j'enchaîne un petit peu euh, sur l'accompagnement donc on a fait sur la, la fin de l'accompagnement il y a comment dire pendant l'accompagnement en fait j'observe comment les personnes pratiquent et ça fait partie de, de l'évaluation de, de monter en compétences donc autant pour les personnes qui sont praticiens praticiennes que pour ceux qui, vont, qui font facilitatrice facilitateur, et du coup, on a mis en place un dispositif aussi euh, d'évaluation terrain, mais aussi d'évaluation des connaissances. Ce qui fait que un des membres de Neonomia, Maurizio, a été une des premières personnes certifiées. Et puis, il y a d'autres personnes qui sont en cours de certification avec ça. Et entre autres, euh, je l'annonce tout à l'heure, Céline a passé les évaluations avec un super score. Elle est donc certifiée. Voilà, elle recevra son petit, euh, son petit certificat tout bientôt. Euh, donc, le, le certificat… Euh, ça, ça permet plusieurs choses. En fait. En termes de formation, c'est quelque chose que j'ai compris sur le tard. Euh, D'avoir une évaluation formelle, ça permet aux personnes de prendre conscience qu'elles sont montées en compétences. Et des fois, c'est quelque chose, en fait, quand on fait le parcours. Euh, sans s'arrêter, on ne voit pas nous-mêmes qu'en fait, on a acquis des choses. Euh, donc là, c'est un moment, c'est une petite pause qui permet de faire, oui, ben voilà, j'ai pratiqué, il y a eu ça. En plus, sur les connaissances, ben c'est rentré, ben voilà j'ai atteint un seuil qui, qui permet de, de dire que je suis compétent à ça, compétent à ça, compétent à ça euh, donc ça permet une prise de conscience personnelle ça permet, plus il y a de personnes qui font cette démarche là plus elles connaissent un petit peu les règles du jeu et donc plus ça fluidifie le fonctionnement Donc, moi j'encourage vraiment à y aller aussi pour, pour, pour ça euh, et puis accessoirement un certificat ça permet aussi une reconnaissance de, une valorisation de, de, de ces compétences euh, je dirais au niveau social, parce qu'il y a pas mal de choses qui sont valorisées sur, euh, sur euh, des formations qu'on peut trouver dans des, des cursus universitaires ou autres. Et en gouvernance partagée, pour l'instant, on ne trouvait pas forcément grand-chose qui valorise ces compétences, alors que c'est des compétences qui me semblent vraiment importantes pour, euh, euh, à notre époque et pour demain. Je booste un petit peu sur euh, l'évaluation. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait une évaluation initiale. Euh, donc là, c'est pour illustrer... Euh, alors, je n'ai pas tous les résultats de tout le monde. Donc là, j'ai pris les trois personnes qui avaient fait l'évaluation initiale et l'évaluation de clôture sur certains critères. Donc là, il y, a, il y a six endroits où il y a eu une grosse marge de progression. Donc les cases rouges, c'était quand c'était gênant. Orange, quand c'était plutôt gênant. Vert clair, plutôt idéal et vert foncé idéal. Donc, il était perçu par les trois personnes que, dont j'ai eu les résultats qu'au début, c'était gênant les réunions et qu'à la fin de l'accompagnement, c'était idéal. <rire> Donc, au début, des doutes sur la conduite, sur les outils de réunion, distribution de la parole, trop de réunions, trop longues. Il y avait les prises de décision qui étaient vraiment problématiques aussi, quoi, plutôt gênant, avec une, une chouette progression. Euh, la gestion du temps qui posait problème avec les, des questions d'efficience, du temps qu'on met à faire quelque chose pour que ça fonctionne. Euh, et puis, dans une moindre mesure, mais quand même, ça s'est marqué, le, tout ce qui est autour de l'échange d'informations. Donc, la manière d'échanger de l'information, il y en avait trop peu, trop tard, trop. Le système d'information, c'était vraiment problématique. Euh, en fait, il n'y avait pas de système où il était en train de se mettre en place. Et c'est vrai que sur l'accompagnement, on accompagne aussi à utiliser avec un outil que, que David a développé qui s'appelle OMO, Open My Organization, et qui, euh, qui, pour pas mal de choses, euh, soutiennent vraiment le, euh, le partage d'informations sur le fonctionnement de l'organisation, sur les projets qui sont en cours. Ça fait pas tout, mais ça dégrossit une bonne partie. Entre autres, ça soutient beaucoup pendant les, les réunions. Il euh, y a des choses, en fait, Néonomia. Quand on fait l'évaluation, ça permet aussi de vérifier qu'en fait, on n'arrive pas dans une organisation où tout est en vrac, ce qui ne serait pas forcément le meilleur, le, le, le, le terrain le plus facile. Euh, Néonomia, il y a des choses qui fonctionnaient super bien. Euh, tout le monde se sent, quoi, ça fait du sens visiblement pour les membres de Néonomia d'être impliqués dans Néonomia. Et donc, ça, c'est quelque chose qui était bien au début et qui est toujours bien à la sortie. <rire> c'est toujours aussi fort, c'est presque idéal. Euh, la confiance était très forte, elle est montée encore d'un cran. Euh, il était perçu qu'AnoEnomia était une structure qui accueillait le changement avec souplesse. Euh, c'est devenu idéal. <rire> euh, le management était perçu de, comme un management équitable, ça a fait un peu des progrès. L'écoute des membres était plutôt idéale, elle a encore augmenté d'un euh, cran. Et puis, euh, avant et après l'intervention, c'est une organisation en fait, où visiblement, les personnes se donnent des signes de reconnaissance. Donc, il y a quand même pas mal de choses qui étaient vraiment bien dès le début. Et je mets un petit accent sur l'histoire sur de la confiance, qui est vraiment un des éléments clés euh, en gouvernance partagée. Donc là, c'était un endroit où vraiment, il y avait déjà cette relation de confiance entre les, entre les membres. Et puis, il y a quand même des choses intéressantes aussi, c'est de voir qu'il y a des choses qui se sont dégradées. <rire> Donc, c'est une évaluation, de, je ne voulais pas mettre en, en lumière que les choses qui, qui fonctionnent bien. Euh, au début, de, sur les premières évaluations, a, la, les prises de poste étaient perçues comme, euh, comme plutôt idéales, voire idéales. Euh, et aujourd'hui, en fait, c'est devenu un petit plutôt gênant, et notamment avec le manque de formation à la prise de poste. Donc, ça, je veux bien après. Si la me prise questionne. de poste, juste, euh, qu'est-ce que tu entends par là Donc, moi, pour, quoi, pour moi, je l'interprète, ça sera vérifié un peu avec les personnes qui l'ont écrit, je pourrais, je pourrais aller les questionner. Euh, moi, j'ai l'impression que du fait qu'une qu partie de l'équipe fonctionne aujourd'hui avec la gouvernance partagée et montée en compétences, eh ben que ceux qui n'ont pas cette formation initiale, ceux qui rejoignent, eh ben il manque quelque chose euh, pour que chacun puisse se saisir de, de cette approche. Donc ça, c'est des sujets qui sont documentés. Quand on, on lit le livre de Frédéric Lalou, euh, c'est quelque chose qui, qui cite en fait souvent dans les organisations qui ont ce genre de fonctionnement. Eh ben, quand on accueille des nouveaux, il y a une acculturation, il y a des formations internes, Communication non-violente, résolution de conflits, prise de décision, et ainsi de suite. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose là-dessus, Yann Oui, bah, ça ne me surprend pas. C'est vrai ce que tu dis. On, on a suivi cette formation qui, qui s'est un petit peu aussi étalée avec le Covid. Donc, il faut s'imaginer qu'on a, qu a commencé il y a une année pile, hein, c'était en octobre ou fin septembre l'année dernière. Et puis, pendant ce laps de temps, il bah, y a pas mal de nouveaux coopérateurs de nouvelles coopératrices qui sont rentrés qui ont intégré un de nos cercles en cours, voire très récemment. Et bien sûr qu'on n'a pas de notion aucune. Et nous, on est tous montés beaucoup en compétences. On parle jargon, on utilise ce logiciel que David a créé, ce qui, c'est vrai, nous aide beaucoup, mais mais qui est difficile à prendre en main la première fois. Donc ils se sentent un peu perdus, ils paniquent un petit peu de, de se sentir largués par, par, par tout ça. Et nous, de notre côté, n'a pas encore mis en place complètement Maurizio Notarangelo qui est ici, qui nous écoute, va prendre aussi ça en main. Et c'est un avantage qu'on a à ami, c'est qu'il y a quelqu'un qui connaît déjà beaucoup d'aspects, hein, qui, qui a des compétences, qui peut aussi accompagner un interne. Et nous, on va pouvoir le faire. Aussi, parce qu'on est monté en compétences et certains d'entre nous ont obtenu même le diplôme instant z attention Je <rire> ne l'ai pas encore fait, ça viendra. <rire> Donc oui, on est dans une phase de transition. Je pense qu'il y a une partie des gens qui, qui se sentent un petit peu détachés maintenant euh, de cette gouvernance-là, parce qu'ils aimeraient apprendre et puis on peut pas leur... Euh, on n'a pas les moyens forcément euh, humains pour les former, ni les compétences forcément de formation, ni les moyens financiers de les envoyer se faire former... Euh, tous un à un. Hein. Euh, donc voilà, on est dans cette transition, on essaie de réfléchir, euh, les instances Z nous ont offert aussi de nous aider, on hein, peut le dire, dans cette euh, mise en place peut-être d'intégration. Et euh, donc euh, en cours, ça ne me surprend pas, c'est normal. <rire> euh, voilà, alors j'ai cru qu'il y avait une question. Euh... Je propose de juste passer sur cet élément-là, puis après on revient à la question que David nous fera remonter du, du chat. Euh, donc le, le dernier élément, et puis un peu la, la dernière question qu'on voulait aborder avec, avec, euh, avec Yann, c'était voilà, aujourd'hui, euh, après ce changement, quelle est, euh, quelle est la situation euh, euh, voilà. Comment l'équipe s'est appropriée le complément euh, en termes de philosophie et de pratique et de pratique concrète. Euh, voilà, peut-être pour commencer par là ben, je pense qu'elle elle est très bonne en tout cas le, ce fameux conseil d'administration où tout le monde a suivi la formation et tout le monde a été accompagné fonctionne extrêmement bien on en se fait des réunions extrêmement accélérées chacun a des rôles bien définis, des tâches bien définies donc ça c'est extrêmement bien après, vu qu'on avait prévu que, que, ça, que ça se transmette dans les, dans les autres organes petit à petit, où là, des fois, dans cet organe, il n'y a qu'une pe qu personne qui est ce qu'on appelle le fameux lien lead hein, donc, le, si vous voulez, le responsable du, de l'organe qui a suivi toute la formation et qui connaît tout euh, c'est plus difficile alors, on a sur nos quatre euh, organes joints au cercle principal euh, je dirais trois qui fonctionnent extrêmement bien et un autre qui peine un petit peu à se mettre en place, où les rôles n'ont pas encore été bien définis, où il, y a, où il y a eu pas mal de confusion et aussi d'absence, malheureusement, euh, dans ce cercle. Oui. Euh, donc, il y en a un qui ne fonctionne pas encore bien, mais autrement, je suis surpris, euh, ça, ça avance à grands pas. Je dirais qu'il y a aussi euh, le cas bah, que je citais tout à l'heure, des personnes qui ont envie de bien faire, qui, mais qui n'osent pas. Il y a une certaine timidité à prendre les rôles en main, surtout si on est nouveau dans une structure comme la nôtre. Euh, peut-être une petite réflexion aussi sur, sur nous, un membre fondateur qui avons beaucoup poussé pour la création de Nanomia et qui avons beaucoup tiré pendant, pendant quatre ans. de Peut-être aussi, euh, gouvernance partagée ou pas, de laisser la place aux autres. Donc Il y a peut-être une réflexion personnelle aussi à faire maintenant mais en tout cas les, les retours ils sont, ils, sont, ils, sont plutôt, ils sont plutôt bien j'en cite un parce que j'ai aussi fait ma petite enquête moi chez Yvan de mon côté <rire> euh, certains ont dit euh, la gouvernance partagée fait maintenant partie de l'ADN de Neonomia, pas de retour en arrière possible donc ça c'est quand même le signe quand quelqu'un dit ça et je pense que tous le pensent euh, que, que tout ça c'est extrêmement bien mis en place ouais. euh, comme on l'a dit avant le challenge pour nous ça va être de former les gens, de les intégrer comme il faut euh, mais, mais voilà, je pense que, que tous les buts de notre comté ont, ont été clairement atteints. Quoi. Ouais. Yvan ouais. bah, Clairement, c'est des choses où on avait discuté euh, effectivement le, lors des séances de clôture avec l'équipe qui avait, qui avait eu l'accompagnement et, et puis encore par la suite. Le, là, l'enjeu le, le, euh, aussi pour moi dans, le, dans, le, dans la notion d'accompagnement, ça va être, j'ai vraiment envie d'apprendre avec Néo de, Myade, euh, de de voir comment en fait, on peut mettre en place des dispositifs internes pour pouvoir diffuser ça, autant pour les personnes en interne qui, qui aujourd'hui ne, ne se sentent pas à l'aise avec ces fonctionnements-là, et puis pour l'intégration dès qu'il y a des nouveaux qui arrivent. Donc, je me réjouis de pouvoir faire ça avec ceux qui sont motivés, dont je sais que, que Mauricio fait partie de… Quoi, même c'est le référent sur ce, sur ce projet-là. Voilà. Excellent. Euh, bah... Voilà, on arrive un peu au bout de, du temps qu'on avait prévu de... de voilà, c'est euh, partage de parole entre, entre, entre Yann et, et Yvan. Euh, Est-ce que... Ah oui, petit point, Yvan. Est-ce que tu veux que je passe les, le côté info maintenant ou plutôt on rebondit direct sur les questions Alors, je passe le petit, le petit point de l'info direct Ok, ok. Merci. <rire> okay. Euh, du coup, pour clôturer, avant qu'on ait les questions, bah, pour ceux qui veulent aller plus loin... Euh, une première proposition qu'on a, c'est de vous rendre sur, le, sur la nouvelle plateforme qu'on vient de lancer officiellement euh, lors d'Alternativa, donc academy.instantz.org. J'en profite aussi, Yann, pour t'informer qu'il voilà, y, y a cet endroit-là où il y a des ressources. Euh, c'est un espace qui est dédié à, à vous soutenir dans votre exploration de la gouvernance partagée. Vous y trouvez de nombreuses ressources et entre autres il y a des documents comme une constitution. Donc la constitution, les règles du jeu que nous on propose de base, c'est vraiment ce que qu'on propose sur des accompagnements. Avec aussi des documents de type fiches pratique, avec un document synthétique, l'essentiel des fiches pratiques, c'est plutôt décision et réunion. Et puis un autre, l'intégrale des fiches pratiques où il y a pas mal de processus complémentaires pour ceux qui ont envie d'avoir en, quelque chose de, de, de, de plus complet, il est possible aussi en allant sur thebookedition.com/fr/3850/ voilà tout ça, vous pouvez, aller, euh, vous pouvez aller commander en fait une version imprimée. En fait, c'est un, un éditeur en ligne et du coup vous, vous retrouvez avec un document papier tout bien imprimé. Et des fois, c'est assez agréable d'avoir ce type de document dans les mains plutôt que des versions imprimées. Donc Tout ça, c'est des choses que vous pouvez télécharger gratuitement euh, en ligne. Et puis, pour ceux qui ont envie d'explorer, il y a des formations qui sont programmées dans la région des Trois-Lacs. 14 au 16 octobre, euh, designer un projet collaboratif. Euh, donc, plutôt euh, comment passer des, euh, monter un projet étape par étape et faire ça ensemble. Euh, 11 au 13 novembre, piloter une organisation agile. Donc là, c'est plutôt décision, réunion et euh, structure en cercle et rôle. Et puis, Région Léman, piloter une organisation agile aussi, du 6 au 8 novembre. Et puis, du 7 au 11 décembre, c'est un module qui, est, qui intègre les deux que je vous ai cités, donc les étapes de projet avec différents processus pour passer d'étape en étape, plus les décisions et les réunions, voilà, 7 au 11 décembre. Région du Léman, vous retrouvez tout ça sur notre site internet instantz.org. Voilà, fin. C'est euh, Peut-être David pour l'enregistrement, ouais. si je me trompe pas en coupe ici. J'arrête la diffusion en direct ici. Donc Merci. là, voilà un espace un peu.